Dans un système d'irrigation basé sur le pompage, donc un système d'irrigation sous pression, on peut considérer que l'unité de pompage que nous définissons par opposition au réseau d'irrigation est le cœur même du système. Parce que c'est cette unité qui va mettre en mouvement l'eau et l'injecter donc au sein du réseau et qui finalement va aboutir au niveau des parcelles, au niveau des sols des parcelles, et être reprise par la plante par évapotranspiration euh, pour être consommée. Alors, dans euh, cette vidéo, nous allons montrer pas à pas euh, l'installation des composants clés de cette unité euh, de pompage, en commençant par euh, euh, la source d'eau, euh, notamment l'élément complémentaire qui est le couvercle. Dans le cas que nous avons sélectionné, c'est un puits comment le couvercle il va pas, se mettre en place. Nous allons voir ça dans la vidéo. Et donc, la source d'eau, le puits. Ensuite, les électropompes. Nous allons montrer l'installation de deux électropompes immergées. Et dans le puits, vous allez voir aussi qu'on va doter cet équipement d'un flotteur qui peut lancer automatiquement ou arrêter les pompes dans le puits selon que le puits est rempli d'eau ou est vide. Ensuite, nous allons voir l'installation d'un château d'eau. Le château d'eau, nous avons expliqué dans d'autres vidéos que ce n'est pas indispensable. On peut reprendre l'eau directement à la sortie des pompes de notre source d'eau, qui dans le cas présent est un puits, mais qui pourrait être un forage ou un bras, d un bras de cours d'eau. Donc, on va mettre en place quand même un château d'eau à une faible hauteur pour les besoins du chantier. Ça peut être très important dans ce cas, à 2 mètres seulement. Mais sinon, si on veut vraiment mettre en place un château d'eau pour l'irrigation, il faut au moins 1,5 bar, donc on va mettre la base du château au moins à 15 mètres. Ensuite, on va s'intéresser à la partie énergétique de cette unité de pompage. On va voir comment on va mettre en place les, euh, les panneaux solaires. Euh, nous encourageons vivement l'utilisation du soleil comme source d'énergie, les panneaux solaires donc, et euh, les batteries. Euh, et nous allons montrer aussi euh, l'installation du convertisseur euh, Hybride, là, qui va servir en même temps à la recharge des batteries, mais aussi à la conversion de l'énergie du courant continu qui est reçu des batteries ou des panneaux solaires en courant alternatif 220 volts. Et le, euh, cette, ce convertisseur euh, hybride est associé à un coffret, ça c'est très important, un coffret modulaire. Nous allons montrer les composants qui sont à l'intérieur du coffret, y compris donc les contacteurs, qui permettent de faire fonctionner les flotteurs dans le puits et un autre flotteur installé euh, sur le château d'eau qui permet, lui, de contrôler euh, le fonctionnement des pompes selon que le château d'eau est rempli, donc il va couper, par exemple, les, les, les pompes ou que le château d'eau est, est vide et va permettre le pompage. Donc, ce sont ces éléments que nous allons voir. Bien sûr, tout ce qu'on va voir comme installation suit euh, un calcul rigoureux de ces systèmes et de ces composants. Pour assurer la mise en route automatique des pompes, euh, soit à partir du niveau d'eau dans le puits ou à partir du niveau d'eau dans le réservoir placé sur le château d'eau, on utilise deux composants. Le premier composant, c'est le flotteur, un flotteur électrique. Et le deuxième composant, c'est le contacteur électrique que l'on peut trouver dans toutes les quincailleries qui vendent du matériel électrique. Alors, le flotteur, euh, comme on le voit sur cette image, celui-ci est destiné au réservoir. Alors, il doit être euh, connecté de manière à ce que, lorsque le réservoir se remplit, il coupe le courant. C'est ce que l'on voit avec euh, la position euh, à la limite de la loge. ...de ces quatre rectangles bleus indiqués par la flèche. Et le flotteur est tenu en position tête haute. Et lorsque le réservoir va se vider, eh bien le flotteur, on va le mettre en position basse. En ce moment, on va voir que le, les carrés bleus vont rentrer dans leur loge... ...rétablissant le passage du courant par le devant. Alors, en ce qui concerne le flotteur lui-même... Et en général, il y a trois fils. Hein. Il y a un fil noir qu'on appelle le commun, c'est-à-dire qui est toujours utilisé euh, lors des branchements. Et il y a un fil bleu et un fil marron, en général. Bon, le fil bleu, euh, comme on voit, connecté sur cette image, c'est celui qui est utilisé si on veut que le flotteur eh bien, ouvre le circuit lorsqu'il est en position haute et ferme le circuit lorsqu'il est en position basse comme c'est dans le cas du réservoir. Maintenant, le, on doit s'assurer que l'alimentation électrique passe par euh, l'intérieur du flotteur. C'est ce qu'on a fait là en mettant un des fils venant du circuit électrique en communication avec le fil noir qui est le commun. Donc de ce fait, le courant va circuler à l'intérieur du corps du flotteur avant d'aboutir de l'autre côté. Euh, sur le contacteur. L'autre côté, c'est quoi En fait, sur le contacteur, il y a deux positions un peu à l'arrière, euh, appelées A1 et A2, euh, qui communiquent avec une bobine qui crée, euh, en fait, qui est un électro-aimant, hein, un électro-aimant qui peut attirer donc les quatre rectangles bleus, hein, en les collant au fond, permettant le passage du courant, qui lui va se faire par les connexions de fils situées à l'avant, les plaques blanches avec des petits cercles que l'on voit là et donc on peut assurer le passage du courant ou ouvrir le circuit c'est vraiment un, un interrupteur alors donc euh, sur la deuxième image que vous voyez là on a mis le flotteur donc en position euh, en position basse et vous voyez que euh, les quatre rectangles bleus ont été attirés Hein, par l'effet électro-aimant créé par la bobine à l'intérieur de l'horloge. Dans cette position-là, le courant passe. Donc, quand le courant passe, les pompes sont actionnées puisque leurs fils vont être connectés sur le devant du conducteur. C'est le principe de fonctionnement. Alors, dans ce qui va suivre, on va voir euh, un essai sur euh, l'installation que nous venons de faire. Voilà, il, a, il y a de l'eau dans le vide, oui. le, le flotteur va prendre cette position -ce pas? et en ce moment l'eau sort. Maintenant si le, la pompe se vide, uh -huh. le flotteur va descendre comme ça, il va descendre, il va descendre oui. et il va prendre cette position. Oui, il ça a coupé l'eau là, pas. effectivement. Voilà. C'est ça. Ouais, voyez y Voilà. Mais ça aussi c'est lié au fait que le flotteur qui est dans le bidon, là, dans le château d'eau. Oui. Ce flotteur là est dans la position de demande d'eau maintenant C'est ça Parce que le château est vide Oui Donc il va permettre le passage du courant Effectivement Sinon si l'huile est remplie mm -hmm. Le courant ne va pas arriver à celui-là Même si tu bouges celui-là mm -hmm. Il ne va pas marcher okay. Donc la commande oui. prioritaire c'est le réservoir C'est vrai Il est vide Il va, il va demander oui. Il va mettre en contact le courant Évidemment. Il va faire passer le courant Oui. Maintenant C'est au puits de voir. Oui Si au niveau du puits mm -hmm il euh, y a l'eau. Mm -hmm. S'il y a l'eau là-bas, il ouais. le va laisser continuer le courant vers la pompe. Ouais. Maintenant, s'il n'y a pas l'eau là-bas, comme dans cette position, mm -hmm. même si le bilan dit que le courant doit passer, le, le flotteur du puits va couper le courant. Donc la pompe ne va pas marcher. Évidemment. C'est vrai. Et maintenant, on est en position ouais. basse là-bas. Ah ouais. Position basse du flotteur là-bas. Là, là réservoir, mm -hmm. tu peux tout tourner pour montrer le réservoir, uh, faut ah, vous... il faut, couper, il faut tourner pour oui. montrer le réservoir, il oui. y a un flotteur qui descend là-bas, ça c'est en position basse, oui. donc si ça c'est en position basse, mm -hmm. Et ça veut dire qu'il y a demande, mm -hmm. donc lui il a demandé à ce que le courant passe vers la pompe, mm -hmm. mais comme dans le puits là, mm -hmm. ça aussi c'est en position basse, le puits dit qu'il n'y a pas d'eau dans le puits, mm -hmm. donc il va pas laisser Les électropompes immergées utilisées sont des pompes assez puissantes, euh, 1,1 kW de puissance et une profondeur maximale de 100 mètres de profondeur. Euh, ensuite, euh, un débit euh, nominal de 5 mètres cubes heure. Alors, bien entendu, nous, on les a installés sur, sur un puits euh, dans la profondeur de 8 mètres, ce qui est à proximité en réalité du fleuve Niger. Donc, euh, à cause du banc de sable, les arrivées d'eau à partir déjà de 4 mètres étaient tellement abondantes qu'on était obligé d'arrêter à 8 mètres. Actuellement, donc, euh, il y a, en pleine saison sèche, hein, il y a 2 mètres de colonne d'eau à l'intérieur. Bon, donc, on va placer euh, les pompes dedans, mais il faut remarquer que quand les pompes arrivent, euh, le fil électrique qui euh, part de la pompe, qui est composé de trois éléments, donc euh, la prise de terre, la, la phase et le neutre, eh bien c'est très court, en fait. Ça ne dépasse pas 50 cm. Donc il faut rajouter un câblage identique et veiller à ce que la jonction soit étanche. Et pour ça, on va faire, donc, euh, on va les lier intimement hein, chaque fil correspondant euh, à chaque couleur euh, dans, dans le câble de rallonge et on va Entourer tout ça avec euh, avec un scotch d'électricien euh, très épais et donc on va s'assurer soigneusement que euh, le la connexion à ce niveau soit étanche et par la suite donc on va euh, on va descendre le les électropompes il y en a deux qu'on a placé dans cette dans ce puits on va les descendre donc à l'intérieur du puits D'accord. Donc, même manière, vous positionnez ça. Et puis. Voilà. Et en fait, tout ça, il faut surveiller qu'aucun tuyau n'est plié. Voilà. Voilà, vous venez attacher à côté de son trou. Est-ce que vous regarde Voilà, c'est tout avez dit que Voilà, c'est dit que C'est avez les que là avez dit C'est bon avez dit que vous On ça derrière là-bas, jusqu'à ce qu'on puisse mettre. Et en même temps, on doit basculer le couvercle là. Tout ça sans que les tuyaux là ne, ne plient comme ça. Vous avez compris Oui, oui, moi je comprends. C'est bon Oui. Voilà, c'est là. Et abla don donda il faut pas plier faut pas que ça plie ici hein? voilà maintenant il faut qu'on ouvre ici, il faut qu'on ouvre ça là Il est important ah, hein? De, de, de confectionner correctement ce couvercle. Si on le voit là-dedans, en fait, vous pouvez voir là qu'il y a des profilés, hein, des cornières hein, qu'on a placées et vous voyez des cordes. Les cordes, chaque pompe est suspendue en réalité à deux cordes. Il ne faut jamais laisser euh, suspendre le, la pompe par son câblage électrique ou bien par le tuyau de, de sortie d'eau. On met toujours... Il y a toujours deux crochets en haut de chaque pompe. Et donc, c'est par ça qu'on attache les pompes pour les suspendre entre deux eaux. Juste un peu au-dessus du fond du puits. Le coffret modulaire est l'élément de sécurité principal. Ce composant va contenir un certain nombre de pièces électriques, notamment les interrupteurs différentiels, euh, le contacteur mais aussi euh, euh, les disjoncteurs Alors, donc en, il est préférable en fait d'acheter euh, un, un coffret un coffret vide et les composants à part euh, un coffret suffisamment grand hein, pour contenir tous les composants qu'on entrevoit, cela dépend de la taille de votre réseau et euh, on fait la marque euh, correcte sur le mur en se guidant avec un, un niveau maçon et puis on fixe ce coffret sur le mur. Nous avons préféré euh, la version fixée euh, sur le mur plutôt que de casser le mur et de le placer à l'intérieur dont l'entretien est un peu complexe. Mais ce coffret est vraiment essentiel et il peut vous éviter de, de gaspiller beaucoup d'argent parce qu'il y a des, des coffrets déjà prêts, hein, notamment en ce qui concerne euh, disons la capacité à, à couper les pompes ou à les redémarrer automatiquement par le biais de contacteur. Ces coffrets, sont, ces coffrets sont, assez chers. Et si on paye en détail comme ça, on revient à casser suffisamment de coûts. Mais il faut avoir quelqu'un qui est suffisamment expérimenté pour pouvoir l'installer. Et ce coffret modulaire, vous le voyez là. Et là, on a, on a les batteries de 12 volts. Hein, qui sont rechargeables CD 12 volts, 200 ampères heure donc il y en a 4 hein. donc ici il y en a 400 euh, ampères heure et là en bas 400 ampères heure, au total c'est 800 bon, il y a de la place qui reste Alors, tout n'est pas terminé mais ce qui serait intéressant de voir c'est comment on a fait cette installation modulaire hein, du coffret modulaire donc là vous voyez, on a placé les éléments électriques que vous voyez. Ici, c'est euh, ce qu'on appelle euh, un différentiel, euh, n'est-ce pas Un interrupteur différentiel qui va bon, qui est de 63A, hein? bon, 300mA, qui va couper le courant lorsqu'il y a des, des fluctuations. Hein? C'est une sorte de, de petit, euh, comment dire, euh, euh, d'objets de, de sécurité hein, lorsqu'il y a des fluctuations d'environ de, 300 milliampères dus soit à un excès soit à une perte, il va couper le courant et donc protéger tous les appareils qui sont situés dans son euh, naval à la suite de ça donc, on a installé euh, des contacteurs euh, ceux-là sont des contacteurs de 200 hein, je ne sais pas si on peut les voir je ne veux pas toucher les fils alors, un conducteur, c'est un appareil euh, qui peut fonctionner... C'est un interrupteur, en fait. Un interrupteur, mais qui peut fonctionner en mode automatique. En mode automatique comment Eh bien, par le fait que là où on voit marqué A2, de l'autre côté, il est marqué A1. Je ne sais pas si on peut les voir ici. Donc, derrière, c'est marqué A1. Et là, A2. Alors, si on envoie le courant là-bas, ça actionne une bobine qui va... Euh, euh, faire euh, par l'effet d'un électro-aimant qui va faire entrer euh, l'interrupteur ici ou le faire sortir. Donc quand il fait entrer l'interrupteur, ça veut dire que le courant peut passer. Et le courant passe devant, en fait. Donc il y a la fixation des, des fils sur les deux bornes de la bobine derrière, mais le courant lui-même qui passe par l'interrupteur passe devant. On voit ces deux câblages-là, c'est-à-dire euh, le neutre et la phase. Bon, donc, ce qu'on fait, on, on, on a fait descendre de l'interrupteur différentiel du courant pour actionner non seulement les bobines, mais aussi du courant pour entrer, n'est-ce pas, et sortir vers, tout à l'heure, on va voir les interrupteurs qui commandent les pompes immergées. Alors, euh, il serait intéressant de voir si j'actionne, par exemple, l'interrupteur différentiel ici, parce qu'on a mis en marche, je n'ai pas encore parlé de ce... De ce convertisseur hybride, mais il y a un bouton de mise en marche générale ici. Et eh ben, si on actionne, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Vous voyez que je redescends, je remets. le premier ne réagit pas. Parce qu'actuellement, le bidon ou le réservoir qui est posé au-dessus au du château d'eau, eh ben, le flotteur indique que le château d'eau est rempli. Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé comme flotteur C'est ce genre de flotteur qui agit en fait exactement comme un interrupteur. C'est ce genre de float switch, Fluid Level Controller. Donc, selon les trois fils qui sortent du flotteur, et on peut faire en sorte que la position haute ou la position basse du flotteur dans l'eau, donc par exemple dans un réservoir, euh, lorsque le réservoir est rempli, le flotteur va se mettre dans cette position. On peut faire en sorte que en ce moment, eh bien, le bidon qui est là, donc, eh bien, ça, ça ne ferme pas le circuit. Et quand le flotteur sera en position basse, à l'intérieur du bidon, eh bien, ça va fermer le circuit. Ici, c'est ouvert actuellement parce que le flotteur est dans cette position. Ce n'est pas le cas pour le puits, c'est l'inverse. Le puits indique qu'il y a de l'eau. Alors, puisqu'il y a de l'eau, le puits actionne. Hein, il permet le passage du courant pour euh, amorcer les pompes, que ce soit pompe 1 ou pompe 2. Mais étant donné que le courant véritable, bon, il actionne, mais il faut que, encore faut-il que le courant arrive. Or, le courant est pris, justement, le courant est pris de, du contacteur commandé par le réservoir. On le voit là à la sortie, hein. Et arrive en haut ici, donc pour passer, hein, pour passer vers les pompes. Donc, puisque le réservoir a dit que le courant ne passe pas, même si la bobine amorce la possibilité de passage du courant ici. Comme le courant passe devant, on a dit, hein, ce n'est pas la même position que l'actionnement de la bobine. Hein. La bobine actionne en disant, ouais, moi, je, je vous laisse euh, passer le courant. Mais il faut, encore faut-il que le courant arrive Comme le courant n'arrive pas Et eh ben même si vous mettez Les pompes en marche Et eh ben ça ne fera rien du tout Parce que le courant n'arrive pas donc Ça, ça veut dire, en résumé, ça veut dire quoi Ça veut dire que, en fait Le bidon étant rempli Le courant a été coupé Même s'il y a de l'eau dans le puits Mais il peut arriver dans des situations Où il y a de l'eau dans le puits Donc le puits ferme Et donc le bidon, et il n'y a pas d'eau en ce moment, il, il, euh, il ferme le circuit ici. Donc le pompage sera possible. Maintenant, dans le cas où le bidon dit qu'il n'y a pas d'eau, le bilan dit qu'il n'y a pas d'eau, donc il va actionner ici. Et que le puits dit qu'il n'y a pas d'eau. Si le puits dit qu'il n'y a pas d'eau, le puits va ouvrir le circuit. Et donc ça, ça va être lâché. Donc même si ça c'est enfoncé, c'est le contraire exactement de ça. Même si celui-là, l'interrupteur est enfoncé, disant que le courant peut passer, le puits va couper le courant et les pompes ne pourront pas marcher. Donc vous voyez, il y a deux niveaux d'automatisme de, euh, qui assurent la sécurité. Le réservoir, quand il est vide, va demander de l'eau. Et quand il est plein, il va couper l'arrivée de l'eau par le biais de ceci. Mais quand le réservoir est vide, il demande de l'eau et que le puits est vide... Le Courant ne passera pas parce que lui il va le, ce contacteur va ouvrir. Maintenant, si le réservoir demande de l'eau et qu'il y a de l'eau dans le puits, effectivement, les deux vont être les deux bobines vont actionner, vont permettre le passage du courant. Et donc, il suffit de jouer sur les interrupteurs. Ça, c'est le pompe 1, pompe 2, et puis le courant va passer. Alors, toujours sur l'élément tableau euh, coffret modulaire, donc on a mis un deuxième. Euh, euh, interrupteur différentiel ici, hein, qu'il ne faut pas confondre avec les disjoncteurs hein, qui sont des contacts en fait, pour contrôler tout simplement euh, les aspects lumière et prise à l'intérieur. Donc, différentiel, c'est un élément de sécurité, celui-là est 25 ampères seulement. Bon, dans le même coffret, donc le courant euh, qui arrive Hein, on va dire de votre source d'énergie, le courant arrive par là hein, et passe hein, dans le premier inter interrupteur différentiel, mais aussi il passe directement par le biais euh, de cette euh, barrette de connexion au deuxième différentiel. Donc le courant est distribué à un premier niveau et à un deuxième niveau ici. Maintenant, le courant sort vers les appareils par le bas. Alors il est important, quand on paye ses coffrets, de vérifier que vous avez les trois positions. Hein. Ça, c'est l'arrivée de la phase. Donc, on met même couleur. Phase, en général, vous savez, euh, la phase, on va mettre la couleur euh, marron. Si vous n'avez pas du tout de fil marron, vous mettez le rouge. Et, et donc, la partie neutre, qui est neutre, donc, qui est généralement euh, du fil bleu, hein, le neutre, hein. ça peut être du, du bleu, euh, mais ça peut être aussi du noir. Et en général, c'est le, le jaune et le vert qui sont la, la terre. On a mis la terre ici aussi. Hein. Et donc, euh, cette barrette, c'est pour, pour le neutre. Et la barrette qui est en bas, ici, là, c'est pour les prises vers la terre. C'est très important, la terre, hein, parce que ça permet, lorsqu'il y a des courants un peu sauvages hein, qui circulent dans le cadre des appareils, par exemple, ou bien à la suite d'une électrocution, ou bien même dans le corps de la pompe, en tout cas, il y a un courant inhabituel, en général très élevé, qui arrive. Alors, c'est dérivé, puisqu'il y a un câble toujours en attente attaché au corps des appareils euh, utilisés. Et donc, c'est tout ça qu'on va rassembler ici et qui va sortir vers, vers la Terre. Il y a un piquet qui est placé en dehors ici, un piquet qui va collecter ces courants excédentaires, ou même la foudre. Donc voilà, comment est-ce que le coffret est placé Alors la connexion, bien entendu, euh, de tout ça se fait sur, euh, euh, on va dire, le cerveau qui est le convertisseur hybride. Et quand on regarde ce convertisseur hybride, on voit à la base, hein, qu'est-ce qu'on a mis On a mis ici, il est l converti en 220 volts, hein, et l'entrée euh, pour ce modèle, l'entrée des batteries s'attend à recevoir 48 volts. L'entrée des deux fils, donc euh, la phase et puis le neutre de la batterie, attend 48 volts. Et l'entrée venant des panneaux photovoltaïques, donc PV, on voit ici ça c'est batterie, hein, ça c'est positif, négatif, et là PV-IN, et il s'attend à avoir une tension entre 120 et jusqu'à 450, euh, 450, 460 volts. Bon, si ces tensions ne sont pas respectées, l'appareil ne va pas fonctionner facilement. Hein. Par exemple, dans la première installation, on avait amené ici 36 volts. Ça ne marchait pas pour les panneaux solaires. Même 80 volts, ça ne, euh, ça ne marchait pas. À partir de 120, ça a marché. Donc, si on, une fois qu'on a fait ces connexions, donc, euh, ce convertisseur il va se charger lorsque le courant arrive par les panneaux. Il va se charger, hein, de euh, hein, puisqu'il là-dedans il y a un chargeur, un contrôleur de charge MPPT. Il va se charger de euh, de charger les batteries toi. Et quand les batteries sont à la charge, on voit ici hein, charge ça va clignoter. Et actuellement sur le tableau ce qu'on voit c'est que ben, les panneaux sont en train d'alimenter en fait les batteries et puis a... Euh, à la sortie, disponible donc une tension de 230 volts. On voit aussi AC, alternative current, qui est en train de clignoter. S'il y a un défaut, un problème, eh bien, ça va être signalé par le rouge ici. Et on peut défiler entre différents affichages, soit par up ou bien down. Et ça, escape et enter, c'est pour contrôler les autres parties du menu. Si je fais ça par exemple, actuellement je vois l'affichage, input AC, 0 volts. Input AC 0V Ça veut dire quoi Puisqu'il y a une position aussi en réalité Où on peut recevoir euh, Le courant du réseau hein? Le réseau national Donc AC IN C'est ça qu'on voit là AC IN et AC OUT Donc on peut brancher 1. Euh, les panneaux solaires 2. Les batteries Et 3. Le, le courant Qui vient du réseau quoi. Et AC OUT ça c'est le courant alternatif que vous allez utiliser sur vos différents appareils et c'est ça qu'on a pris ici qui allait vers l'autre coffret euh, modulaire donc je disais que euh, si on revient à l'affichage et eh bien on voit le dessin là, ça c'est la batterie et le, ça ce sont les panneaux solaires qui sont là et puis les différents appareils de consommation, les ampoules et autres on les voit dessinés ici bon ça, ça représente un peu la conversion en alternatif alors, est-ce qu'on peut voir, donc, euh, il y a input, alternative 40V, output 230V. Si on défile avec ce bouton, et eh bien, alors ça, c'est l'année on n'a pas réglé. Si euh, je continue, la batterie, actuellement, disponible sur la batterie, la tension, 536 volts Et la batterie, le courant qui est en train d'être utilisé là-bas, c'est 0 puisque on, a, on est en train de faire fonctionner rien du tout. La charge même sur l'appareil, « load hein, » en termes de puissance, donc en watts, c'est zéro actuellement. Hein, si je continue, ça c'est le voltage, c'est zéro. Hein, le pourcentage de charge. Et la fréquence à la sortie, c'est 50 Hz hein, Et euh, donc, 230 volts, on a bouclé la boucle. Quoi. Mais il est possible de brancher sur le même appareil, hein, un wifi qui permet de, de régler le menu et même de se connecter à internet donc on a ensuite cet accessoire bien sûr. alors maintenant on peut aller vers le côté du puits et du bidon ou château donc là on voit les différents câblages disait tout à l'heure la prise de terre on voit la barrette qui est là qui a été disposée ici et qui, qui prend donc le courant tout ce qui est tout ce qui est câblage troisième fil appelé terre relié à ce fil rouge et ça sort ici et ça descend dans le sol et si on poursuit le pourtour de la maison, ce fil arrive ici et puis on a placé là, là où se trouve le caillou, on a enfoncé à une profondeur de 1,20 m comme ça le piquet qui va se charger de dispatcher, de disperser le courant sauvage dans le sol. Il est aussi essentiel de songer à faire fabriquer chez les soudeurs le support du réservoir, qu'on appelle encore château d'eau. Nous avons choisi un réservoir de 1 mètre cube et donc fait fabriquer un petit château d'eau dont la plateforme se situe à 2 mètres seulement. Et donc la plateforme est dimensionnée de manière à pouvoir contenir le réservoir avec un tout petit garde-fou en haut ce euh, doit être des éléments de, de cornière très solides. Et donc euh, les deux pompes sont euh, refoulent l'eau par ces deux tuyaux. On les a connectés ici avec un T et un coup de 32. Et puis l'eau s'en va dans le réservoir, là, par le haut. Et comme nous l'avons déjà expliqué, ce château d'eau qui est placé à la base à 2 mètres seulement, hein, ce n'est pas vraiment pour l'irrigation, il n'y a pas assez de pression. C'est pour les besoins domestiques dans le champ et aussi... Euh, euh, pour le chantier lui-même, ouais, parce que le chantier aura besoin d'eau. Donc ça, une hauteur de 2 mètres, c'est largement suffisant. Mais il ne faut pas imaginer que ça, ça va faire fonctionner, par exemple, des asperceurs ou des micro aspersseurs qui demandent euh, 1,5 ou 2 barres. donc, euh, quand le bidon ou réservoir est rempli, en ce moment, le flotteur va se mettre dans cette position, et donc ça va demander au contacteur, dans le coffret modulaire, de couper le courant. Donc quand c'est dans cette position, ça va actionner l'interrupteur là-bas, et donc tirer le, le laisser passer le courant pour que les pompes puissent marcher et prendre l'eau dans le puits. Donc une fois que le réservoir est rempli, l'eau sort par là. On a placé une vanne ici, hein, qui est en position ouverte comme ça, en position fermée, ce sera dans ce sens. Donc le soir, avant de partir, il vaut mieux fermer, sinon on risque de venir. à sa grande surprise, trouver que c'est vidé parce que quelqu'un a manipulé les vannes plus loin. Donc euh, ça, ça descend. Ça part là. Ça part, alors, on a fait une petite dérivation. On a monté latéralement avec un T, un robinet, qui permet de prendre l'eau du réservoir. et hein. vivre vraiment pour les besoins des gens sur le chantier et sinon le raccord passe il passe là il passe là il passe là et là on a mis une vanne aussi on a mis une vanne pour arrêter l'eau si on le souhaite et sinon ça continue ça continue ça fait là on peut aller bon nous, nous avons posé euh, trois rouleaux de ce genre, le rouleau que vous voyez posé là-bas, euh, contre le mur, il y a trois rouleaux de. Euh, alors, trois rouleaux de 300 mètres chacun. Ça fait euh, environ 900 mètres. Voilà, donc c'est vraiment pour les besoins du, du chantier. Sinon, ces tuyaux euh, qui sont en polyéthylène 32. Eh ce tuyau, c'est récupéré après pour faire, euh, euh, disons, des rampes de micro aspersion. Et peut-être on va passer un peu plus en détail sur les panneaux solaires. Les panneaux solaires choisis euh, sont des, des panneaux de type polycristallin. Mais nous avons dit que les monocristallins ont meilleur rendement. Hein. Mais par les circonstances, on a pu avoir des panneaux plutôt de type polycristallin et chacun faisant 300 watts crête euh, le voltage de circuit euh, euh, de circuit fermé environ 40 volts 8 ampères pour l'ampérage et l'élément de panneau fait c'est des éléments rectangulaires de 101 cm sur 196 alors donc nous avons fait fabriquer par les soudeurs locaux des, euh, des cadres hein, qui sont des cadres rectangulaires euh, dont la la longueur correspondant à la longueur des panneaux faisait 198 cm. Et nous avons pris, dans le sens de la largeur, une dimension suffisamment grande pour que on puisse glisser à l'intérieur quatre éléments de panneaux solaires pour recevoir les 32 panneaux solaires. On a pu fabriquer tous ces supports-là pour recevoir... Par bloc de support, 4 panneaux solaires. Et bien, donc il y en a 8 ici. Donc il y a 2 supports là, 2 supports là, 2 supports là, et 2 supports là. Ça fait 32. Et chaque panneau fait 40. Hein? Donc 4 x 8, 32. 320 volts. En fait, les 8 panneaux ont été placés en série. Donc 8 x 4 x 8, 32. Ça fait 320 volts. La série voudra dire qu'on a relié on a relié la borne euh, plus d'un panneau au moins du panneau suivant comment on le ferait exactement avec des piles qu'on empile des piles électriques donc euh, plus moins plus moins plus moins jusqu'au bout à la fin des 8 et ensuite on a pris la borne moins ici du premier et on a pris la borne plus libre du dernier là bas donc en ce moment on sort avec un plus et un moins c'est à dire une phase et un neutre et la différence de voltage entre ces deux fils c'est forcément 320 volts bon donc on a fait la même chose avec cette série de 8 320 volts 320 volts, 320 volts, et parce que le convertisseur hybride au bout là-bas, nous avons dit que ça prend un minimum, il faut euh, 120 volts, sinon il ne va pas charger les batteries. Donc, mais comme on est sorti, donc on les met en parallèle maintenant, les 320 volts ont été mis en parallèle, ça veut dire qu'en ce moment c'est le courant qui est ajouté, mais le voltage est resté 320 c'est ça qu'on voit affiché sur le convertisseur hybride là-bas. Donc lorsqu'on fait les installations, bien sûr, il faut, il faut préparer soigneusement tous ces supports hein, qu'on voit là. Vous voyez un peu l'astuce, c'est de les bloquer en haut par ces, ces espèces de morceaux de cornières. Hein, et on les a fabriqués de manière à ce qu'on puisse... Euh, alors, on va voir, c'est un côté. Il y a un côté qui est, qui est ouvrable. Hein, donc ça, c'est une cornière qui est qui boulonné là, le boulon de l'autre côté. Donc on ouvre ici, on glisse un après l'autre les panneaux, les quatre panneaux. La même chose est faite de ce côté, bien sûr. Et après, pour prévenir les vols, il faut venir condamner tout ça par les soudures, comme on est village ici. Il faut amener un poste de soudure, voilà, qui permettent. depuis la grande ville, hein, il faut amener un poste de soudure qui permettent de faire le travail. J'ai même conseillé hein, de mettre une protection. Pour le moment, le mur de clôture n'étant pas fini, on a fait des barbelés, 4 lignes, avec une hauteur d'un mètre, un mètre, un mètre 40, à peu près. Voilà. Tous les composants que nous venons de montrer euh, dans cette vidéo, en ce qui concerne leur installation, ont été l'objet de dimensionnements rigoureux. Et si vous voulez savoir exactement. Le, euh, quel type de source d'eau il faut considérer combien de pompes euh, d'électropompes immergées leur puissance euh, le château d'eau euh, à quelle hauteur placée quelle capacité euh, aussi les panneaux solaires leur puissance, leur nombre les batteries leur capacité énergétique leur voltage le convertisseur solaire hybride, les coffrets modulaires, les différents composants qui sont là-dedans, euh, notamment donc euh, les interrupteurs différentiels mais aussi les, euh, euh, tout ce qui est contact à l'intérieur, les contacteurs, euh, mais aussi les disjoncteurs, le Si vous voulez avoir euh, une idée précise de tous ces composants, le dimensionnement, eh bien, nous vous recommandons vivement de vous procurer un exemplaire de notre ouvrage que voici, euh, que nous avons publié euh, aux éditions de la quincaillerie agroforestière, dans la série euh, « Les manuels pratiques du développement durable ». Notre ouvrage intitulé « Microaspersion par pompage photovoltaïque ». Avec ça, euh, vous serez bien équipé pour euh, pouvoir faire des installations jusqu'à plus de 200 hectares. Donc vous pouvez obtenir ce manuel, nous allons donner euh, l'adresse électronique de la à la quincaillerie agroforestière.